Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter ma recette de meringue. Tout d'abord, j'ai pesé mes blancs d'œufs et là j'ai 100 g Ensuite, pour avoir ma quantité de sucre, j'ai doublé la masse de blancs d'œufs pour... et là du coup j'ai 200 grammes. Donc retenez bien. Si vous avez par exemple 50 grammes de blanc, prenez 100 g de sucre, etc. Prenez le double de sucre par rapport à la masse de blanc. Alors pour la recette, il va y avoir trois étapes. La première va être de monter la meringue la deuxième va être de la dresser puis la troisième va être de la sécher on va commencer avec la première donc euh, moi j'utilise un batteur comme ça pour la monter pour utiliser un robot ou un fouet si vous avez le courage et voilà donc euh, la technique va être d'ajouter peu à peu le sucre pendant qu'on monte les blancs neige ça va monter notre meringue donc, voilà. on commence à battre Dès qu'elle commence à prendre du volume, vous pouvez commencer à ajouter votre sucre peu à peu, histoire que puisse serrer la meringue. Voilà. Une fois que la meringue est montée, on va apercevoir sur votre fouet ce qu'on appelle le bec d'oiseau. C'est-à-dire comme ça. Ça a la forme d'un bec d'oiseau, ça veut dire que la meringue est suffisamment ferme et suffisamment bien montée pour qu'on puisse la dresser. Alors moi, je vais disposer la pochette douille comme ça sur ma main, histoire d'avoir ici mon doigt pour gratter la meringue dans la pochette d'oiseau. Je vous explique. Je vais prendre ma meringue avec une spatule, ça marche très bien. Et je vais la racler sur mon doigt histoire que ça reste dedans et qu'il y ait le moins possible de meringue sur la spatule pour aller en rechercher, etc. Voilà, une fois que vous avez complètement refait votre bol, vous pouvez refermer votre poche à douille Et commencez à préparer votre plaque. Je vous vous d'une d'une plaque pour, bien sûr, pour dresser vos meringues. Une fois que vous avez préparé votre plaque, moi j'utilise la papier sulfurisé pour être sûr que ça n'accroche pas, étant donné que j'ai ma plaque qui est un peu en relief. Et vous prenez votre, votre poche et... Vous la prenez en main, alors vous avez la main d'en bas pour diriger la poche douille et la main en haut pour pousser dessus et pour sortir la meringue. Donc voilà, il faut Et là vous avez de belles meringues, faites maison. Voilà, votre plaque est prête, il ne manque plus que l'enfourner dans le four. Alors voilà, votre, votre four doit être chauffé à 35 degrés, vous allez enfourner vos merveilles. Alors moi je laisse une heure et demie pour qu'elle ait un cœur fondant, vous pouvez très bien la laisser deux heures si vous préférez avoir un cœur sec et croustillant.